Ça dépend du terrain que vous avez d'abord, et puis ça dépend que vous allez le faire. Si vous voulez le faire vous-même, à mon avis, pour pouvoir que ce soit rentable, il faudrait une plantation de 150 hectares. Si c'est quelque chose en diversification, oui, mais il faut s'entourer de personnes compétentes autour de vous pour y arriver. Sachant que nous, sur la vallée de la Garonne, enfin on va dire sur le, le, le grand quart de la France sud-ouest, nous avons deux entreprises qui viennent s'investir et qui viennent donc de, de se créer. Et on peut espérer qu'à terme, il y ait une grosse demande plus, une, plus importante de bois de qualité qui devrait permettre de rentabiliser un petit peu mieux les plantations. Donc je dis oui, il y a certainement quelque chose à faire.